a la loi de l'esprit de vie. M'a de la loi du péché de l'amour. Car chose impossible à la loi. Parce que la chair l'a rendu son force. Il a condamné le péché. Dans la chair. Hey, hey, hey. Alléluia yeah. Je chante celui qui m'a libéré de la mort Échoueur Il se donne la nature adamique Fouée de la condamnation Voilà pourquoi la résistance au pays à ta loi mais là pour nous faire le que je suis né de nouveau, ni des sangs, ni de la volonté, de l'eau car chose impossible à la Torah.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 Oui, je te craindrai. Oui, je t'obéirai. Jusqu'à la fin de mes jours. Oh, oh oui, je te suivrai. Moi, je te craindrai. Oh, moi, je t'obéirai. Jusqu'à la fin de mes jours. Oh, oh, oh, oh, oh, mon amour. Je te suivrai bout. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Seigneur, tu es toute ma vie, Seigneur tout ce dont j'ai besoin et choix. alléluia, jusqu'à la fin de mes jours. Oh. La bonne nouvelle Jésus est Je suis né de nouveau, ni des sangs ni de la volonté de.